Il était une fois un peintre N'ayant que toi les couleurs Mais il aimait une actrice Celle qui adorait les fleurs Alors il mit à la vente son humble demeure et de la sorte acheta tout un océan de fleurs un million un million un million de roses rouges par la fenêtre par la fenêtre par la fenêtre tu découvres lui qui t'aime lui qui t'aime lui qui t'aime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 La fenêtre elle se pose, ça fait vraiment quelque chose Tel un spectacle grandiose, la place déborde de roses Son âme se glace un instant, qui est ce drôle d'amoureux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 Mais dans sa vie il y avait Le merveilleux chant des roses L'étoile du pain devenue célèbre N'eure désormais qu'un seul thème Une place couverte de fleurs